Alors, avec Bertrand Casalis, qui est juste à mes côtés euh, ici, le gérant du fonds Trust Team, euh, Trust Team Rock, euh, donc fonds Action International, on a choisi de, de vous en parler euh, aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, après une année 2020 euh, largement secouée par la pandémie euh, Covid-19, on est en 2021 et évidemment, la question, c'est de se dire. Bah, Comment va se passer le monde d'après C'est le titre de cette visioconférence aujourd'hui. Euh, comment vont réagir les entreprises Quels sont les secteurs qui, qui euh, n'en souffrent pas D'autres qui en souffrent et pour quelle, pour quelle durée donc Ça va être le, le sujet de, de ce jour. Alors évidemment, avant toute présentation, euh, nous allons... Vous diffusez le disclaimer, donc autant en parler juste à l'instant. Sachez que pour un bon nombre de nos OPCVM et en particulier donc sur ce fonds Action International Trust Team Rock, c'est un fonds donc qui est commercialisable à la fois en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Italie. Je parle pour les, les structures qui ont des, comment dire, des filiales à l'étranger c'est un fond qui est largement comment dire, commercialisable en Europe. Alors, Avant de rentrer dans le cœur du sujet de, comment dire, du fonds Trust Team Rock, peut-être rappelons trois messages clés sur la société de gestion Trust Team Finance et ce qui nous distingue, puisqu'on est unique en Europe, à avoir une approche satisfaction client. Effectivement, on a une conviction forte chez Trust Team Finance, c'est que l'actif le plus précieux de l'entreprise, c'est le client. C'est lui aujourd'hui qui a pris le pouvoir, notamment avec euh, euh, comment dire, le, le développement euh, des réseaux sociaux et d'Internet en, en général, c'est réellement lui qui a pris le pouvoir. Donc le premier point, on considère qu'il est essentiel chez Team Finance d'investir et de se concentrer sur les entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Donc ça c'est un premier point, vous le retrouverez dans Team Rock, euh, mais également dans Team Rock Europe ou dans nos fonds diversifiés, Optimum et et Rockflex par exemple, cette stratégie basée sur les entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Deuxième chose, les trois piliers de la satisfaction client, on en parle souvent, bon nombre d'entre vous, vous les connaissez, mais j'aime bien les rappeler parce que c'est vraiment notre ADN et je dirais les piliers fondamentaux de notre gestion. Première chose, Simple à rappeler, mais que 20% des clients les plus fidèles d'une entreprise réalisent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc c'est important pour nous, pourquoi Parce que cette clientèle fidèle va réaliser les cash flows réguliers d'une entreprise, le, le chiffre d'affaires régulier d'une entreprise, et donc on aura des entreprises qui globalement sont plus, plus résilientes. Deuxième chose, cette clientèle qui est très fidèle, recommande beaucoup euh, autour d'elle. Donc, on parle souvent de la meilleure publicité, le bouche à oreille, qui marche toujours, mais c'est également, euh, là encore, avec les réseaux sociaux, une caisse de résonance où, euh, le, je dirais, les, les commentaires, et les, les bons commentaires comme les mauvais, euh, ont une caisse de résonance, fois 100, fois 1000, fois parfois des millions euh, de, de, de, comment dire, de, de vues euh, sur des commentaires sur les entreprises. Donc ça, c'est important. Euh, la fidélité, on dit souvent qu'un client que d'acquérir un nouveau client coûte cinq fois plus cher que de conserver un client existant. Priorité à, aux entreprises qui s'occupent bien de leurs clients. Et troisième pilier fondamental de la satisfaction client, c'est que les clients, on a des études qui nous démontrent cela, c'est que 86% des clients sont prêts à payer 25% plus cher pour avoir une excellente euh, expérience client. Donc, euh, ils sont attentifs au prix, à la qualité, à l'innovation, mais également au service qui est apporté. Euh, et donc, ils sont prêts à payer plus cher. Donc, il y a un petit côté euh, pricing power que l'on retrouve dans ces, dans ces entreprises. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, euh, que vous retrouverez également dans, dans tous nos fonds, c'est qu'aujourd'hui, on parle non plus de consommateur, mais de consomme acteur. Là encore, euh, le, le, le, le client vraiment agit sur les entreprises, souhaitent euh, consommer de manière responsable. On le voit dans plein de domaines, dans la consommation bio, dans les transports propres. Et euh, aujourd'hui, euh, ils s'attendent évidemment à être bien servis en termes de qualité de et en termes de qualité de service. Mais également, ils sont très attachés à, à consommer dans des entreprises à, je dirais, à vocation, à mission de protection de l'environnement et également de protection de leurs salariés. C'est pour cela que vous retrouverez, et vous le voyez dans ce tableau-là, un, bon un bon nombre de nos fonds sont labellisés ISR parce que naturellement, satisfaction client et exigence de la clientèle en matière de consommation responsable, nous avons nos fonds qui sont naturellement labellisés ISR et c'est ce qui est le cas aujourd'hui de, de Trust Team Rock euh, sur la partie action internationale. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le, du, dans le cœur du sujet. Donc, Trust Team Rock, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas encore familières, euh, Rock, pourquoi Pour Return on Customer. Donc, c'est vraiment cette approche, euh, euh, je dirais, satisfaction client que l'on retrouve dans, dans, dans nos fonds. Le, le fonds Action Internationale Trust Team Rock euh, est un fonds donc, qui peut être investi à minima. En, à 60% en actions internationales. En fait, il est complètement en actions internationales. Vous avez le, le descriptif, euh, entre guillemets, du prospectus. Euh, vous pouvez avoir jusqu'à maximum 10% d'actions dans les pays euh, émergents. Euh, donc là, on en reparlera tout à l'heure avec euh, Bertrand sur les répartitions euh, géographiques, mais donc c'est un fonds largement investi, à la fois en Europe, aux États-Unis bien sûr, euh, en Asie euh, également. Et puis, en termes de taille de capitalisation, plutôt sur des grandes, des grandes capitalisations, euh, avec maximum 15% de capitalisation inférieure à 1 milliard euh, d'euros. Donc, un, un portefeuille très, très liquide, parce qu'on va retrouver vraiment les champions, euh, j'allais dire, de la satisfaction client. Donc, les, des grands noms, généralement, que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'avec notre approche... Euh, satisfaction client, ça nous permet aussi de, de dénicher de, de très très belles pépites dans le monde dans le monde entier. Et puis vous avez bien sûr les principaux risques qui sont associés sur la page de droite. Alors ça, évidemment, c'est la partie réglementaire. Vous voyez une protection obligataire possible, c'est vraiment dans des cas de, je dirais, de, de, de, de, de marché extrême, sinon c'est un fonds très clairement investi sur les actions internationales bien souvent, au-delà de 90% investis en, en, en actions, le reste étant en cash ou en APCVM monétaire pour assurer de, de la liquidité et la saisie d'opportunités possibles. Avant de passer la parole à, à Bertrand Caselis, euh, un rappel de notre process sur ce fonds-là et que l'on applique également sur nos autres portefeuilles. Vous savez qu'on a une équipe de recherche composé de quatre personnes euh, complètement dédiées à la recherche extra-financière satisfaction client. Euh, on analyse en tout plus de 5000 valeurs dans le, dans le monde, qu'elles soient cotées ou non cotées. Euh, là, dans le cas de figure du, de, des actions internationales cotées, on analyse un peu plus de 3000 sociétés, avec un premier filtre, euh, avec nos 40 partenaires dans le monde, partenaires instituts de, de sondage, on vous a mis le petit logo d'Ipsos, celui qui est le plus connu en France, mais on en a beaucoup d'autres à l'international, où on va écouter la voix du client. Donc on va questionner les clients, que ce soit en B2C ou en B2B, pour connaître leur degré de satisfaction. Euh, pour les différentes entreprises de tous les secteurs d'activité. Il y a un seul secteur d'activité que nous ne couvrons pas, ce sont les matières premières. C'est difficile d'avoir des, des taux de satisfaction client sur, euh, j'allais dire, sur du pétrole, sur de l'essence euh, ou sur du charbon. Donc, vous ne retrouverez pas de, de matières premières dans nos portefeuilles. En revanche, nous allons d'abord faire un premier filtre des sociétés dont, qui ont un taux de satisfaction client de leur clientèle euh, vraiment très élevé. Ça, c'est un premier filtre. C'est le, le premier carré que vous voyez sur la gauche. Deuxième filtre sur ces, sur ces entreprises pardon, euh, qui ont une clientèle très fidèle, euh, c'est de savoir si c'est un coup de chance ou si c'est bien la stratégie euh, d'une entreprise qui place le client au, au cœur de sa stratégie. Donc là, on fait des due diligence, un petit peu comme vous faites euh, auprès de nos, nos, nos fonds, de notre société de gestion. On va questionner cette fois-ci les, les, les entreprises pardon, et non plus leurs clients euh, pour savoir euh, est-ce qu'ils connaissent très bien leurs clients, à quelle fréquence ils les interrogent, est-ce qu'ils ont des chief customer officer euh, rattachés au comité de direction pour remonter, euh, je dirais, toutes les attentes des clients, voire parfois certaines déceptions de, de la part de leurs clients, pour toujours être à l'écoute et être euh, dans l'innovation permanente pour créer des produits et des services qui correspondent parfaitement à l'attente des clients pour avoir des, des, des entreprises qui soient très pérennes. Et donc là, vous voyez qu'il y a un filtre très sévère, enfin très strict, puisque nous passons de 3140 sociétés à 168 sociétés investissables. Et c'est à partir de ce moment-là que la recherche financière passe la main au gérants, euh, et notamment à Bertrand euh, pour la partie action internationale Et Bertrand va là opérer à une analyse financière, cette fois-ci, euh, dans cet univers des, des 168 sociétés investissables. Euh, évidemment, connaître le taux d'endettement des entreprises, la croissance bénéficiaire des, des entreprises, bien comprendre où sont les pôles de, de création de valeur, et puis également un contrôle des controverses, parce qu'on voit que l'impact des, des controverses, on le, on l'a vu avec le, le Dieselgate ou avec d'autres gros débats sur les, sur les marchés qui peuvent faire vraiment fluctuer les, les valeurs financières. Donc, il y a aussi un contrôle très strict euh, des controverses, notamment avec, euh, avec un outil qui s'appelle RepRisk, qu'on a sur Bloomberg. Et puis après, évidemment, la construction du portefeuille entre 30 et 40 sociétés. C'est souvent des, un portefeuille, notamment pour Rock, avec de, de, de, de fortes convictions et avec des, plutôt une trentaine de valeurs en, en portefeuille. Euh, l'analyse extra-financière, j'ai oublié de le dire au début, euh, fait à la fois l'analyse satisfaction client, mais comme j'en parlais au début, fait aussi toute l'analyse euh, des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, euh, parce que nous avons un portefeuille qui est 100% satisfaction client et 100% ISR, labellisé ISR, euh, par euh, Erstein Young. Alors, je passe sans plus tarder la parole à Bertrand Casalis. Euh, euh, vous le connaissez sans doute. Il nous a rejoint il y a un, presque un an, euh, presque jour pour jour. Euh, Bertrand Casalis, qui a une longue expérience sur les marchés euh, financiers. On n'oserait pas euh, dire son âge, mais en tout cas, une bonne trentaine d'années euh, d'expérience sur les marchés financiers. Longtemps chez Cogefi, avec un très beau track record de, euh, par, le, comment dire, par le passé. Et il nous a apporté beaucoup en arrivant aussi chez Trust Team, toujours dans la continuité de la satisfaction client, mais avec son, son expérience sur les actions internationales, et notamment, je dirais, aussi en termes de valorisation, jusqu'où conserver une valeur qui est satisfaction client, y compris avec de très belles valeurs, comme vous pouvez les voir là sur votre écran. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Bertrand Cazelis, et n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos, vos questions je vérifie, euh, voilà, une conversation. Ah, rien à l'écran. Euh, je, je vois une personne qui me... J'espère... Est-ce que vous pouvez éventuellement m'envoyer un petit message si vous pouvez me confirmer que vous avez bien la présentation à l'écran Parce que de notre côté, j'ai l'impression que ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est bon de mon côté. Bon, A priori, ça a l'air de bien, de bien fonctionner. Voilà. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, là euh, encore une fois, je, je passe la parole donc à, à Bertrand, euh, Bertrand Casalis. Euh, bonjour. Euh, ce tableau-là qui présente quatre valeurs, je dirais, emblématiques de la démarche Rock et euh, également du fond uh, Rock, euh, est euh, tout à fait révélateur, parce que d'une part, ces deux valeurs qui sont... Euh, B2C, c'est-à-dire business to consumer, qui sont dirigés vers le client au sens client-consommateur final tel que Hermès ou Costco. Et puis, vous avez également deux valeurs qui sont, elles, tournées vers des entreprises, services aux entreprises. C'est euh, ADN, je croyais qu'il y avait SML. Donc, non, il y en a trois qui sont vers le consommateur et une qui est dirigée vers le business. Euh, autre caractéristique, je dirais, du fonds, et qui est illustrée par ce, ce, ce tableau, c'est l'investissement international, puisqu'on a actuellement 40, un peu plus de 40% aux États-Unis, 40% en Europe et 12% en Asie. Donc là, les valeurs américaines, ce sera Netflix et Costco. Et surtout, on va avoir un, un, une approche d'investissement euh, à long terme. Donc, on c'est des valeurs qu'on étudie, qu'on essaye d'étudier le plus à fond en termes de satisfaction client et dont on essaye de bien comprendre la stratégie et le modèle économique. Je dirais également que Netflix, par exemple, illustre la... la la pertinence du modèle, puisque Netflix, on l'a, enfin, l'a identifié en 2010. Euh, J'ai rejoint euh, Trust Team en seulement en 2020. Donc, euh... Et alors que Netflix n'était pas encore euh, vraiment connu en termes de performance boursière. Adienne, c'est une idée de la recherche qui est arrivée, que la recherche a déniché en 2019 qui a été mise en portefeuille en 2020, qui a connu un parcours bon, euh, boursier plus que satisfaisant. L'idée générale dans le, dans le, dans le, le process, oui, hein. c'est d'avoir le plus possible un investissement à long terme, et la, euh, ce qui est assez significatif également, c'est que les sociétés que nous avons identifiées dans le passé, eh bien, finalement, euh, ont fait l'objet, ont excité également l'intérêt d'investisseurs stratégiques qui ont déclenché des OPA dessus. Euh, ce n'est pas du tout l'approche, on ne cherche pas du tout une approche spéculative de, de, de, de, de quelle est la prochaine cible, mais simplement ce tableau illustre que finalement, moi, j une approche d'investissement à long terme dans des secteurs bien identifiés avec une satisfaction cliente, client importante, c'est corroboré par ce que font des acteurs stratégiques via des, des OPA. L'idée donc du fond, c'est d'avoir une approche d'investissement. Investissement, ça veut dire... J'essaye d'avoir enfin une approche le plus possible moyen-long terme. Moyen-long terme, ça veut dire à partir du moment où j'ai identifié une, une valeur dont je pense que je comprends bien le, euh, le, le modèle économique, que la recherche assure un suivi et que le suivi de la recherche extra-financière garantit que la satisfaction client demeure à des niveaux élevés, voire progresse. L'idée, c'est de garder ces sociétés en portefeuille le plus longtemps possible. Le point, je pense, le, le, le, le biais que j'ai apporté depuis que je suis arrivé, c'est que j'ai plutôt une orientation valeur de croissance et que le, les problématiques de valorisation me semblent des, des problématiques euh, tout à fait légitimes, mais ça ne doit pas être, à mon avis, un obstacle euh, à l'investissement ou à conserver un investissement en portefeuille pendant, euh, pendant, sur la durée. L'important est de savoir si l'idée sous-jacente est toujours pertinente, et puis régulièrement se poser également la question de la valorisation, parce que la valorisation a un point important, donc après, il faut régler ça. Mais l'idée de fond, c'est de garder les, les, les idées, les convictions longtemps en portefeuille. C'est pour ça, par exemple, ASML est maintenant à 6,86 et maintenant plus de 7% du portefeuille. Je voudrais illustrer également le, le, le point sur le, la satisfaction client. On parle, et sur la situation 2020-2021, là ce matin, les Hermès a publié ses résultats, j'étais en train d'écouter la, la conférence téléphonique, enfin la conférence Zoom. et ce qui est très frappant, mais ce qui est euh, démontré aussi par euh, beaucoup de boîtes, et notamment celles que nous avons sélectionnées, c'est que la, la crise du Covid finalement, secoue énormément, a secoué énormément le, tous les marchés, toutes les économies et toutes les entreprises, mais en même temps est un, un je dirais un révélateur, un, un révélateur ou un accélérateur de tendances qui étaient déjà sous jacentes. C'est le discours d'Hermes, c'est le discours c'est le discours de Microsoft et autres au sens où vous aviez au départ euh, l'importance, dès avant cette crise, vous aviez l'importance du client, donc avoir une stratégie de, de tourner vers le client de plus en plus forte. Les entreprises qui s'en sont bien sorties en 2020, finalement, ce sont celles notamment qui avaient une stratégie digitale bien en place déjà, qui ont pu donc la déployer et faire face à la fermeture des magasins physiques, par exemple, notamment pour Hermès, dont le chiffre d'affaires en France a reculé, je crois, de 29% l'année dernière. Ça a été compensé par deux choses, par leur stratégie digitale d'une part et par leur présence historiquement importante en Asie depuis longtemps. Donc toutes les, toutes les sociétés qui avaient déjà identifié un certain nombre de tendances et qui étaient plus ou moins préparées euh, à faire face à une crise, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. La satisfaction client est un, le, je dirais, le, le, le pilier sur lequel les entreprises se sont appuyées et ont réussi à se déployer. Le... Un autre commentaire peut-être sur ce, le... sur ce, cette... On lit sur cette euh, diapositive, pardon. Il euh, euh, y a un biais sectoriel très net. Euh, ça, c'était un pari que j'ai fait quand j'ai repris la gestion du fonds en février, donc en pleine crise du Covid, en pleine crise euh, euh, financière, économique, sanitaire, dont on ne connaissait ni les, ni les tenants ni les aboutissants. On voyait simplement les effets de la crise financière, ça c'était très net avec euh, trois décisions je dirais, stratégiques. Un, sortir des secteurs exposés à la crise, donc ça a été le tourisme et l'hôtellerie ou l'aviation par exemple. Deuxième virage euh, important, c'est de mettre l'accent sur les grandes capitalisations pour ne pas prendre le risque d'être exposé à des, à des problèmes de liquidité sur des valeurs moyennes ou euh, petites, même malgré tous leurs mérites. Et puis, un troisième pari, c'est justement de se dire quels sont les acteurs qui vont à la fois être protégés par cette crise, enfin se sortir le mieux possible de cette crise, et être en mesure de rebondir le plus vite. C'est d'abord les marques, donc la satisfaction client, ce sera Hermès, c'est Costco, c'est Nike aux États-Unis, c'est Zalando qu'on a identifié en 2020 et d'autres. Euh, c'est également la technologie, puisque cette crise accélère la transition digitale. Ça, c'est un peu la tarte à la crème, mais toutes les sociétés nous le disent, au fur et à mesure des, des, de la publication de résultats des contacts qu'on peut avoir avec eux, c'est que finalement, cette crise accélère de 4 à 5 ans environ les tendances précédentes, c'est-à-dire ben, la, la distribution euh, par Internet, l'utilisation de plus en plus massive des, des, des données pour exploiter et mettre en place les stratégies. Bref, tout, tout, tout ce qui est transition technologique, va aller vers le digital, c'est un impératif. Et on a accéléré oui, de 4 à 5 ans le, le chemin. Dernier, euh, dernier euh, pari, force, c'était sur la santé, c'était l'analyse. La, la, disant que les gouvernements allaient être obligés d'investir massivement dans la santé de façon durable, parce que pour beaucoup, euh, ils se sont laissés un peu prendre par surprise, n'ont pas pris l'ampleur ample... de, la... de la crise sanitaire, ils n'ont pas réalisé tout de suite l'ampleur de la crise sanitaire, et les différentes mesures de confinement qui ont été prises résultent en bonne partie de finalement de pénurie. Parce que pour euh, euh, le confinement est imposé par euh, le, euh, le désir de ne pas saturer les capacités hospitalières. Donc la nécessité de, préven de prévention, donc la prévention c'est par les tests, c'est par exemple biomérieux c'est également la mesure des ou aussi même ce qui est dans, également dans les tests, c'est également la mise en place de, de radios. Euh, de radioscopie pour ça c'est le domaine de Siemens Healthineers et, et puis la fourniture de, de tous les matériels qui vont bien toutes les machines qui vont équiper les laboratoires ça, par exemple Thermo Thermofisher Scientific aux États-Unis qui est le leader de son marché euh, sur la donc il y a un biais sectoriel je disais euh, il y a des secteurs que je ne comprends pas ou que je comprends mal, et euh, donc de ce point de vue-là, même si par exemple le secteur financier, vous avez des satisfactions clients élevées dans des, dans des euh, valeurs de, de niche au niveau financier, le, les caractéristiques du bilan et des comptes de résultats des, des sociétés financières, et moi, on n'a jamais été très... Très, très, très copain, donc euh, j'ai jamais vraiment bien compris. Donc, c'est a priori un secteur de, dans lequel je ne vais pas aller chercher, sauf exception, euh, des pépites. Sinon, la construction du portefeuille, c'est euh, traditionnellement quelque chose de concentré. Pour moi, je n'arrive pas à suivre plus de 40 valeurs, euh, sinon après, je me perds. Donc, c'est un des portefeuilles plus ramassés. L'idée, c'est de remettre tous les jours en question la pertinence de, de, de l'investissement dans une société. Et de, soit pour des questions de valorisation, et créer éventuellement la position. C'était le cas d'Adienne, euh, qui a été une des très fortes positions de 2020 et qui, est, euh, qui ne figure plus dans les top 10 euh, aujourd'hui. Euh, il faut que je révise le cas d'investissement, notamment au vu du parcours et des valorisations très élevées. Ce sera peut-être demain de nouveau dans les top 10. Et dernier point, euh, l'approche, c'est vraiment une approche sélection valeur par valeur sur les, les mérites en termes de satisfaction client et en termes de modèle économique et financier plus qu'une allocation top-down en se disant on va, à la, à, on va donner une poche de mettons x% à la technologie, x% à, à tel ou tel secteur. Le, le, ce qui me semble important aussi comme message, c'est de, de bien réaliser que Team Rock s'appuie sur un processus de satisfaction client qui exerce un fil très important. Puisqu'il y a à peu près 160 valeurs éligibles. Donc la concordance entre l'indice que nous suivons, parce que tout, tout fonds commun doit avoir un indice de référence, et le portefeuille de Trustimrock, euh, par construction mathématique et théorique, n'est pas possible. Donc la logique d'investissement, ce n'est pas essayer de suivre les performances de l'indice, ce n'est pas essayer de suivre l'indice, c'est pas possible et c'est pas du tout notre tasse de thé, c'est pas du tout la stratégie de la société. Donc l'investissement d'entre Steam Rock doit s'apprécier sur la durée, ça, sur la durée de d'horizon d'investissement de 5 ans, mais c'est vraiment, je crois, le message clé. Les performances à court terme, les meilleures, elles sont, le mieux c'est, mais c'est pas un but. En soi, le but c'est vraiment de construire un portefeuille dans la durée qui s'appuie sur des données durables, sur des données qui sont, je dirais, qui viennent du terrain, qui viennent de la, des clients, qui permettent de dire euh, et finalement, vous êtes, vous faites des paris sur des sociétés solides et donc sur un portefeuille dont la qui sera résilient et performant dans la durée. Ça se traduit notamment par une. Ça s'est traduit historiquement et ça se traduit toujours à l'heure actuelle par une volatilité moindre par rapport à celle de l'indice et par rapport à la catégorie à laquelle on appartient. On est en train de faire tout un travail important pour démontrer statistiquement vérifier et démontrer statistiquement le lien entre satisfaction client et performance financière des entreprises c'est un travail en cours et on pense aboutir à des résultats satisfaisants donc pour vérifier toujours que nos hypothèses sont les bonnes et que c'est pas simplement une déclaration de principe et Deuxièmement, euh, par contre, on n'a pas encore vérifié justement la, la, le lien mathématique entre satisfaction client et euh, moindre volatilité. Ça paraît logique, mais euh, est, ça n'est pas démontré. Par contre, c'est un indicateur important parce que si jamais on avait une volatilité importante et élevée, comme c'est contre-intuitif par rapport à notre stratégie, il faudrait qu'on se pose des questions soit sur le choix des erreurs, soit sur la, la, la, la façon dont la stratégie a été mise en œuvre dans le fond par le gérant. Sur ce, je repasse la okay. parole à Philippe. Merci Bertrand. C'est important de, de bien connaître la, la philosophie de, de gestion. Euh, je vais passer au slide, au slide suivant. Euh, donc, on l'a dit effectivement, moindre, moindre volatilité. Donc, là, vous l'avez euh, en dessous du graphe, euh, puisque c'est assez sensible, euh, assez sensible hein, 13 euh, toujours volatilité 5 ans, euh, 13,61 pour le fond versus 16% pour l'indice de, de référence. Euh, donc, je rappelle, c'est le Morningstar Developed Market. Euh, dividendes réinvestis, euh, ça c'est important. Euh, vous voyez, on vous a mis, euh, puisqu'on parle de Covid quand même, euh, on vous a mis un graphe euh, avec euh, une date de démarrage qui est en fait du, du 20 février. Alors pourquoi cette date C'est parce que c'est le démarrage de la crise financière liée au Covid de l'année dernière et voir comment se comporte le fonds. Alors c'est en concordance parce que. On ne l'a pas choisi, mais il s'avère que Bertrand est arrivé en pleine, en pleine crise et, euh, et donc a, a repris la main euh, sur ce portefeuille Trust Trustim Rock. Euh, euh, donc là, vous voyez en fait le, le rebond, euh, enfin, la, la baisse des marchés financiers, le, le retravail de, de Bertrand sur le portefeuille. Ce qui est important de voir, c'est que progressivement, on le voit, euh, donc euh, le, le fonds regagne euh, de la performance et de l'alpha par rapport à la fois euh, comment dire, au, au portefeuille, euh, enfin, voilà, la moyenne de la catégorie. Là, vous voyez la moyenne de la catégorie Cantalis, Action Monde, euh, euh, auquel on appartient. Et puis, vous avez, alors je parle du... du, du là, on fait une présentation en, changement de, de, de, en cours de changement d'indice de référence. On a été longtemps donc, euh, avec l'indice de référence de MSCI World euh, Index, et nous sommes passés au Morningstar Developed Markets euh, Simplement des, des raisons économiques, puisque MSI fait maintenant payer très très cher euh, leurs indices de référence et on a pris l'équivalent euh, complètement avec le Marvin Star, Develop Market, euh, toujours euh, dividende réinvesti. Euh, voilà, donc ça c'est un changement qui est euh, donc s'opère en, en, en ce moment. C'est pour ça que vous avez les, les deux les deux indices de référence, entre guillemets, en tête et sur le, sur le slide. Donc ce qui est important, c'est l'alpha qui est recréé aussi sur le, sur le portefeuille. Euh, depuis le début de l'année, alors ça change tous les jours, mais on est à peu près à 9% de performance depuis le début de l'année, euh, avec un peu plus de 3% d'alpha de, de, euh, de surperformance par rapport à l'indice de référence. c'est que sur le début de l'année, mais déjà l'année dernière, vous voyez aussi sur le graphique, euh, il y avait déjà une, euh, comment dire, un, un bel alpha qui avait été repris, y compris, y compris vous avez vu évidemment avec le, le mois de novembre où euh, il y a eu une forte rotation sectorielle, euh, et bien même si on, à ce moment là on était quand même à l'écart d'un certain nombre de valeurs qui souffraient je pense à l'hôtellerie, à la restauration, au transport aérien et on voit très vite derrière le rattrapage aussi euh, de, de, de l'alpha du, du portefeuille euh, Voilà. je ne nommerai pas un autre fonds concurrent mais je peux, qui est souvent frais, enfin, sur un fonds monde bien connu de, de la place mais je peux vous dire typiquement je regardais depuis fin mars dans le, dans le rebond eh bien, notre Steam Rock a repris 45% de hausse depuis la, la, la, la baisse des marchés fin mars, comparativement à cet autre fonds bien connu de la place qui est à plus de 34, donc quand même plus de 10%, 11% d'alpha supplémentaire. Donc n'hésitez pas à nous tester dans, en nous mettant dans, dans vos allocations d'actifs, dans le portefeuille. Vous avez euh, là, vous avez l'historique plus long du, du portefeuille, donc euh, un portefeuille qui a démarré fin 2010, avec d'excellentes performances de 2010 à 2017. Euh, 2018 et 2019, euh, tu en as un petit peu parlé en fait euh, Bertrand, euh, des performances un peu en retrait, non pas liées à la satisfaction client, mais sans doute liées à, à, à l'aspect valorisation, on a pris... Euh, trop tôt nos bénéfices, entre guillemets, euh, sur euh, notamment les GAFA et sur les valeurs du luxe, et, euh, et c'est là où il y a eu un travail important avec l'arrivée de Bertrand, toujours dans la continuité de la satisfaction client, qui ça pour le coup est, est toujours générateur en permanence de performance, mais euh, à partir du moment où vous avez une valeur qui est toujours très bien notée, satisfaction client, c'est important, et puis qui a un résultat financier et des, des, des comptes de résultats et, et des bilans très sains, à ce moment-là, on peut conserver la valeur sans doute plus longtemps, et c'est peut-être aussi le biais un peu plus, peut-être croissance de, de, de Bertrand, et on le revoit ensuite dans les performances 2020 et 2021, avec une régénération d'alpha, comme ça avait été le cas pendant de nombreuses années par le par le passé. Des rapports extra-financiers, Alors, euh, on, peut le, on vous l'enverra d'ailleurs avec cette présentation euh, tout à l'heure. Euh, ce fonds est donc labellisé ISR, euh, vous retrouvez évidemment les, les rapports extra-financiers qui sont très bien faits et qui plaisent énormément aux clients particuliers avec lesquels vous êtes peut-être en contact euh, et qui expliquent de façon très pédagogique euh, l'impact réel donc du, du portefeuille euh, et de, de cette approche satisfaction client. Et là, on vous l'a résumé, mais vous pourrez le voir avec le dans le détail sur euh, les émissions de CO2, la moindre utilisation de d'eau, de, euh, plus d'heures de formation dans, dans les entreprises, moins d'absentéisme dans les entreprises parce que, euh, j'allais dire, les, les, les, la direction euh, prend soin de ses collaborateurs, et ainsi de suite. Donc, dans les 17 critères, et là, on voit que pour ROC, euh, le, le, le dernière. Euh, Comment dire, indicateurs, indique que 74% des 39 indicateurs étudiés sont meilleurs que ceux de la base de, de, de comparaison. Donc 100% liés à l'environnement, 52% liés au social, et puis je crois 29%, je vois mal, euh, sur le, ceux qui sont liés à la gouvernance. Donc ça, euh, ces rapports sont disponibles sur notre site internet et je ne manquerai pas de, de vous l'envoyer avec la présentation juste après. Le fonds euh, existe en différentes parts. Euh, vous avez à peu près 100 millions d'euros d'encours sous, sous gestion aujourd'hui. Des parts A euh, par retail avec rétrocession. Euh, nous avons donc 2% de frais de gestion avec 1% de rétrocession. Et des parts B institutionnelles, accessibles, assez facilement accessibles puisque le premier investissement est à 250 000 euros. Les suivants euh, n'ont pas de, de minimum. Voilà, les deux parts qui sont euh, accessibles euh, avec, avec Team Rock. Un point important, puisque euh, pour les personnes qui sont connectées, qui ne sont pas dans, dans le domaine institutionnel, quoique, même pour des contrats de CAPI, nous sommes référencés, largement référencés, avec ce fonds entre Steamrock, auprès des, des plateformes françaises, qu'elles soient Assurance ou non euh, Assurance, AGAS, AEP, AXA, BNP, Alphéis, Generali, Intential, La Mondiale, de vie, et hein, je ne décide pas de toutes. Euh, et puis également les plateformes belges et, et luxembourgeoises que vous pouvez euh, retrouver euh, euh, également, puisque je sais que vous faites de temps en temps des, des contrats euh, d'assurance vie euh, luxembourgeois. Et certains, je ne les ai pas forcément toutes notées, puisqu'il y en a certaines où il suffit de demander le référencement et, euh, et vous pouvez les avoir rapidement. Alors, ce qu'il faut retenir euh, avec Trust euh, Team Rock et et plus généralement avec nos, nos gestions, la satisfaction client, euh, les entreprises qui ont une satisfaction client très élevée ont plus de potentiel que les autres sociétés, elles font preuve de plus de résilience en période agitée. On parlait de, de la démonstration euh, volatilité euh, par rapport à la satisfaction client, même si on ne peut pas euh, mathématiquement le, le démontrer, euh, c'est vrai que ça euh, présente du bon sens, c'est que les clients qui sont fidèles euh, reviennent très vite, on oui. citait le cas de Hermès, mais euh, voilà euh, une clientèle qui est très fidèle, une clientèle qu'elle soit européenne ou asiatique. On avait fait des études avec notre partenaire Toluna, hein, avec notre équipe de recherche, typiquement juste après le déconfinement euh, de la partie asiatique euh, au mois de mars-avril l'année dernière, et on a très vite vu que les Asiatiques revenaient très vite dans les produits de luxe et évidemment avec Hermès en tête. Une stratégie d'investissement compréhensible pour vos clients. Je crois qu'on a vu aussi 2020, c'est important qu'il y ait une transparence totale et des process qui soient pleins de bon sens. Et si je peux me permettre la satisfaction client, je crois qu'on est au top niveau en matière de, de bon sens dans la, dans la gestion, avec un process clair, transparent, et vraiment euh, avec une remontée euh, des, des clients finaux, les, vraiment les, les consommateurs qui ont pris le pouvoir. Et puis euh, des fonds qui sont labellisés euh, ISR avec une approche vraiment très différenciante, puisque beaucoup de sociétés de gestion se disent ISR. Nous, c'est le client, euh, je dirais, qui a vraiment de l'impact sur l'entreprise et qui nous permet d'avoir donc, euh, euh, je dirais, des, des fonds qui soient labellisés ISR, puisque ce sont ces mêmes clients qui recherchent aujourd'hui. À consommer moins, mais mieux. Voilà. Et puis, euh, dans la gestion, on a Bertrand Casalis, bien sûr, euh, Jean-Sébastien Bellet aussi, euh, qui, euh, comment dire, co-gère le fond avec, euh, avec Bertrand. Et euh, voilà, vous avez, j'allais dire, je ne dirais pas les CV, mais en tout cas, le, un résumé de leur, leur parcours euh, professionnel euh, sur, ce, sur ce document. Voilà, toute l'équipe de, de Trust Team. Voilà, vos, vos contacts, euh, évidemment, nous sommes tous à votre, à votre disposition. Et puis, euh, on a parlé de ce process sur, le, sur la gestion de Trust Team Rock euh, On le voit sur l'ensemble de nos fonds. Nous avons une gamme de six fonds, comme vous avez pu le, le voir en début de, de présentation. Et euh, je pense que tous sont parfaitement adaptés à des... À différentes problématiques euh, et donc le but c'est de vous apporter des solutions et de satisfaire vos clients donc on l'a classé en ce tableau en, en niveau de risque le premier avec trust team obligation court terme pour toutes vos, tous vos clients qui souhaiteraient rémunérer vos liquidités au delà du livret A à 0,50 et eh bien là c'est d'avoir un, un fonds qui euh, vous délivre il a délivré 0,86 l'année dernière alors qu'on voit que souvent le L'indice de référence qui est souvent proche d'ailleurs euh, de l'Eonia ou maintenant d'un mixte entre l'Eonia et, et l'euro et MTS. Mais aujourd'hui, c'est de rémunérer à 0,40, 0,50, 0,60 ces liquidités. Il y a beaucoup de demandes euh, là-dessus, toujours on pour le coup dans un compte-titre. Trustim Optimum, je ne le présente plus, vous le connaissez, mais c'est une excellente, c'est l'alternative, je dirais, aujourd'hui au. au au fonds en euros, là, le complément, d'ailleurs, euh, peut-être le complément, le, le mot adapté, du fonds en euros avec des, une recherche de performance entre 2 et 4 par an. Euh, là, on est déjà presque à, à 0,83 et encore les performances datent du 12 février. On n'est pas loin de 1 d'ores et déjà, quasiment la performance d'un fonds en euros, euh, d'une performance annuelle de, de fonds en euros toujours avec des volatilités très faibles, entre 2 et 3 de volatilité sur ce fonds euh, à dominante obligataire avec plusieurs moteurs de performance. Trustim Rockflex, j'attire votre attention, j'allais presque dire, euh, c'est le, le fonds par excellence, euh, euh, j'allais dire euh, opportuniste sur les marchés, qui a très très bien fonctionné l'année dernière avec plus de 6%, qui a su bien profiter du creux pour s'exposer euh, sur les marchés et euh, se protéger un petit peu en... En, maintenant, en ce début d'année, après une très belle hausse, on est plutôt aux alentours de 20% d'exposition, Trustim Rockflex, donc euh, là, l'objectif, c'est plutôt d'être aux alentours de 6%, comme ça a été le cas l'année la dernière, et j'allais dire, c'est le meilleur fonds euh, flexible, vous pourrez regarder sur Cantalis, puisqu'il est classé soit premier quartile, soit deuxième quartile, sur courte, moyenne et longue période, jusqu'à 10 ans, euh, vraiment un excellent track record Trustim Rockflex, qui est également euh, labellisé ISR, ce qui est assez rare pour des fonds euh, flexibles, prudents. ROC, on en a parlé, avec euh, là aussi euh, une très belle performance, vous le voyez là, euh, donc c'est arrêté toujours au 12, euh, avec un peu plus de 3% d'alpha par rapport à l'indice de référence. Même chose sur la partie européenne, éligible au PEA, avec ROC Europe, euh, j'allais dire le petit frère euh, de ROC euh, sur la version européenne, avec là aussi une belle génération d'alpha aussi depuis le les début de l'année. Et puis sans oublier ROC PME, nous avons aussi pas mal de demandes sur des fonds euh, éligibles au PEA bien sûr, mais aussi au PEA PME, et donc là on parle plus de, de, de small cap dans ce, dans ce portefeuille, avec une très belle année dernière, avec presque 10% d'alpha euh, sur, sur cette gestion, et puis encore depuis ce début d'année euh, de la création d'alpha. Donc là, typiquement, une bonne opportunité de venir compléter avec les 75 000 euros supplémentaires possibles sur un PEA, un excellent fonds euh, Trusting Rock Voilà. Sans plus attendre, euh, je vais vous passer la parole, euh, répondre, à, répondre à vos questions. Alors je crois que tout à l'heure, nous avions une question. N'hésitez pas à continuer à en poser une question, je crois, sur euh, euh, tout ce qui touche au climat, aux valeurs environnementales. Euh, alors c'est une partie du sujet, euh, ce n'est peut-être pas un filtre particulier que tu as, mais est-ce que euh, tout ce qui touche à la transition euh, énergétique, euh, comment, comment toi tu regardes cela dans tes portefeuilles, sans doute avec des visions géographiques un peu différentes entre l'Europe, les États-Unis et, et l'Asie euh, ce qui est frappant c'est que dans le, le, le discours des entreprises la, la transition énergétique euh, est passée je dirais du, de la phase slogan à la phase, euh, bon ben on met ça en pratique et puis euh, quelles sont les mesures très concrètes qu'on prend deuxième, euh, deuxième phénomène il y a une grande partie des décisions des entreprises et des stratégies des entreprises qui vont être mises en place, qui vont dépendre des réglementations déjà votées et qui, sont, qui seront euh, implémentées, enfin, mises, en, mises en place pardon, pour l'anglicisme, à partir de 2022 en Europe. Et puis toutes les nouvelles mesures qui pourraient être prises par l'administration Biden, donc c'est vraiment, il y a un mouvement convergent. C'est également de plus en plus un, un, une opportunité, je dirais, et une, une contrainte de croissance. Une opportunité parce que tout ce qui est stratégie environnementale, transition énergétique, on repose en partie sur la technologie. Mais la technologie est également très consommatrice d'énergie, par exemple, à propos de l'investissement dans Bitcoin, par Tesla, des mauvaises langues journalistiques rappelaient que pour produire, pour la production de Bitcoin, ça représentait je crois de tête 0,6% ou 05% de la consommation d'électricité mondiale. Donc c'est quand même déjà assez significatif. Et tout ce qui est accélération des, des, des, du transit des données, alors ça, par exemple Netflix, plus on regarde Netflix, plus ça consomme de la bande passante, plus ça, demande de, euh, plus ça représente des coûts, notamment pour les opérateurs télécoms, plus ça représente de la consommation de données, donc de la consommation énergétique. Et donc ça pousse les entreprises euh, à essayer de réfléchir sur la façon de consommer moins ou de consommer plus intelligemment ou de mettre en place des systèmes de production d'électricité plus vertes. C'est par exemple le cas pour toutes les technologies, les valeurs technologiques américaines qui investissent massivement dans les... ou bien dans les fermes solaires ou bien dans les, euh, les, les éoliennes. Avoir après des véhicules directs qui sont satisfaction client et qui sont transition énergétique, c'est une piste de réflexion qu'on a en tête, mais on, on, on garde l'accent sur la... C'est vraiment le cœur du sujet, c'est la satisfaction client. Et c'est de plus en plus, un, je dirais, une, une revendication aussi de la part des, des, des clients des entreprises, des utilisateurs des services, Ils, ils ont bien conscience, et de plus en plus conscience, de l'impact que peuvent avoir les entreprises. Donc c'est quelque chose qui va jouer dans leur note de satisfaction. Même s'ils n'ont pas le choix de, de, de, de changer de fournisseur, le, le, leur satisfaction sera moindre. On peut retrouver Vestas quand même aussi dans la oui. Il y a un, un exemple effectivement de satisfaction client, de valeur satisfaction client que je n'ai pas, pas retenu et que Trust Team Rock Europe a, a retenu et bien, et bien identifié, c'est Vestas, donc le fabricant d'éoliennes, qui a une stratégie de satisfaction client parce que dans un, ça c'est une stratégie B2B. Ils apportent un service à leurs clients pour l'entretien des, des, de leur parc d'éoliennes pour assurer la modernisation, la mise à niveau des, des flottes de, des, des, des parcs d'éoliennes, de, de, de C'est un exemple, mais ce n'est pas évident de trouver d'autres acteurs qui ont cette approche satisfaction client et transition énergétique. Il y a une autre question euh, qui euh, a été posée, euh, qui sont, euh, quelles sont vos, vos, les dernières idées qui sont sorties de l'équipe de recherche C'est-à-dire, euh, je, je pensais à... Euh, enfin, il, y a, il y a plusieurs choses, je pensais à... Oui, oui, il y a peut-être d'autres valeurs euh, que tu as en portefeuille qui sont sorties de, ben justement de, de l'équipe de la, de, de la recherche, parce que de temps en temps, vous demandez aussi, vous avez identifié de temps en temps des valeurs et vous demandez une analyse à la recherche mais souvent, euh, dire, la majeure partie des, des, des, des idées d'investissement, évidemment, viennent de la, de la recherche. Est-ce que tu peux peut-être en citer une ou deux que, que toi tu as soit découverte ou, ou analysées suite à, à l'analyse qui avait été faite en, sur la partie extra-financière euh, chez Trust Team? Oh ben, par exemple, le, le meilleur exemple pour moi, c'est euh, Yamato euh, au Japon, d'ailleurs dont, dont j'ignorais même l'existence et qui a des, des, des niveaux de satisfaction client tout à fait élevés, une stratégie très intéressante. Ils ont euh, décidé il y a à peu près trois ans de ne plus se battre sur les prix, mais de se battre justement sur la satisfaction client, la rapidité de, du, de la, du service. En fait, Yamato, c'est un, un opérateur de livraison à domicile de, de, de biens délivrés par Internet, commandés sur Internet et livré au, au, au Japon. Autre exemple, alors le, après, le, le, une des problématiques qu'il qu y a, c'est à travers toutes les idées que nous soumet la recherche, c'est d'identifier celles, en fait, elles, toutes les idées a priori sont bonnes, mais, mais il, faut, il faut que le gérant prennent le temps d'analyser la boîte et prennent le temps de se faire une conviction sur la pertinence du modèle et sur la valorisation. Un exemple, tu le citais, c'était Choui. Euh, je ne sais plus, Choui, Choui, je crois que c'est moi qui en avais parlé à la recherche et la recherche a embrayé tout de suite. Il y avait un autre exemple. C'est quoi Choui peut-être peut c'est oui, un, un vendeur par internet de euh, tout ce qui est pet food et tout ce qui est service aux animaux de compagnie. Euh, c'est une boîte de, fondation réce de création récente qui, sont, qui est vraiment concentrée uniquement sur Internet. Euh, un, autre, euh, un de leurs concurrents en Europe est beaucoup plus petit, c'est Zooplus, qui est également retenu par la, la, la, notre équipe recherche. Un autre exemple de cette problématique, c'est Etsy. Etsy si, c'est un, un distributeur, un, enfin une plateforme internet qui met en rapport les consommateurs avec des, des petits ateliers, des petits fabricants artisanaux et qui a explosé l'année dernière notamment par, par la fourniture de masques. Mais ils correspondent à un, un modèle aussi un souhait de la part des consommateurs d'avoir quelque chose de personnalisé, d'avoir quelque chose de durable, d'avoir un autre mode de consommation, euh, pas quelque chose de, des produits industriels. La question après, c'est est-ce que moi, en tant que gérant, j'arrive à comprendre le modèle économique d'Etsi Est-ce qu'il me semble tenir la route Et est-ce que au niveau valorisation, j'estime que c'est encore le, le moment de grimper, dans le, de grimper à bord du train ou euh, préférer attendre un peu Parfait. Merci Bertrand. N'hésitez pas, je vois que, que, que l'heure tourne et on est presque à une heure d'intervention. Ce que je vous propose, euh, c'est qu'on va bien sûr vous envoyer la, la, la présentation, Bertrand et moi-même et toute l'équipe commerciale et, de, et des gérants se tiennent à votre entière disposition. Et je crois que s'il y avait un mot de, de conclusion, euh, peut-être que la meilleure façon de suivre Trust Team Rock, eh c'est d'investir, de, d'en mettre un petit peu dans les allocations d'actifs de vos, de vos clients. Et franchement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, il y a un travail colossal qui est fait chez Trust Team pour répondre à vos attentes et surtout répondre la, aux, aux attentes de vos clients. Voilà, je vous dis oui. Je réalise une chose, c'est qu'on n'a pas du tout abordé le, le thème de 2021 et qu'est-ce qui va se passer au-delà. Euh, c'est le même message de, que ce que, que disent les boîtes. Pour 2021, ils n'en savent rien. Enfin, ils n'en savent rien. Ils sont tous dépendants de la pandémie. La pandémie, on ne sait pas exactement comment elle va évoluer. Euh, les vaccinations arrivent, mais c'est long à se mettre en place. Euh, il y a beaucoup d'études qui circulent, certaines très optimistes disent que les cas sont en train de baisser dans le monde entier, donc l'économie va reprendre. C'est peut-être plus compliqué que ça parce que le, le, le Covid se diffuse zone par zone, donc les courbes qu'on peut avoir au niveau mondial, il faut avoir des courbes locales. Donc la pandémie est là pour durer, c'est une histoire qui va durer pendant un bout de temps. Euh, l'autre la message, donc un message à la fois d'incertitude, à la fois un message qui m'a frappé dans les derniers discours, c'est que les entreprises sentent que les, les, les consommateurs, les clients, sont finalement prêts à rebondir beaucoup plus vite que prévu. Dernier message aussi, ça on le voit nous très régulièrement à travers les études de la recherche, il y a un accroissement des inégalités très fort. On le voit par exemple chez Hermès, Hermès, c'est le super luxe. Il ne faut pas quand même oublier dans tout ça que cette crise économique a fait beaucoup de dégâts qui seront très durables. Voilà. Merci. Bon, ben, je pense cette fois-ci, ça doit être le vrai mot de, de conclusion. Voilà. Merci en tout cas pour votre, euh, votre fidélité. Euh, J'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de, de, de vos questions. N'hésitez pas. Voilà, on se tient à votre disposition et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 10h, de la même façon, toujours le, le même créneau.